Salut les artistes et bienvenue dans cette troisième vidéo. Et aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui vous intéresse vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. La précoloration. Alors c'est quelque chose qu'on avait vu à l'école et euh, pourtant qui est rarement fait dans les salons de coiffure. J'ai souvent vu des coiffeurs appliquer directement un colorant alors que le cheveu nécessitait une précoloration. Et donc justement, dans cette vidéo... On va faire le point. La meilleure façon de me soutenir, c'est de liker mes vidéos, de poser toutes les questions en commentaire, de t'abonner et d'activer la cloche pour les notifications. Donc j'ai l'habitude de vous parler dans mes vidéos et de vous montrer comment on éclaircit le cheveu, comment on fait ci, comment on fait ça. Et c'est vrai que j'utilise de temps en temps les techniques de précoloration. Et donc dans cette vidéo, je vais m'aider justement de cette petite illustration en vidéo où j'ai réalisé une couleur un peu plus foncée sur une jeune fille qui s'était trouvée beaucoup trop blonde. Donc euh, je me sers un petit peu de ce que je fais. Comme vu que c'est plus axé sur la révision et sur la théorie du coup si je peux me servir de cas pratique je le fais sinon euh, si c'est pas utile ben du coup je préfère qu'on se concentre sur les mots donc dans cette vidéo on va voir comment on refonce un cheveu alors soit quand il a été décoloré ou soit quand la hauteur de ton qui les sépare est trop grande et on va essayer de faire le point sur tout ce qui entoure un petit peu cette pratique pour essayer de bien la comprendre Déjà, on va voir à quoi ça sert une On va On va parler rapidement des fonds de décoloration aussi, des fonds de déco, qu'on reverra un peu plus en détail dans la prochaine vidéo sur les patines, que je t'invite à regarder. On verra aussi bah, les bases qui sont associées à ces fonds de décoloration. On regardera comment on calcule et on prépare la formule, comment on l'utilise. Est-ce qu'il y a plusieurs façons Est-ce qu'il n'y en a qu'une Si tu suis mes vidéos, tu sais déjà qu'il y en a plusieurs. Si tu ne les suis pas... Bah maintenant, tu le sais aussi. Et donc, bah, du coup, comme je viens de le dire, les méthodes que l'on peut utiliser. Et on fera un petit point aussi sur la façon dont fonctionnent un peu les pigments à l'intérieur du cheveu et des types de pigments qui existent pour voir si euh, ça ne peut pas nous aider à comprendre un peu le cheminement nécessaire pour réaliser une bonne précoloration. En tout premier, avant d'attaquer vraiment le principe de la précoloration, il va falloir qu'on comprenne un petit peu comment ça marche la mélanine donc comment elle arrive dans le cheveu on a vu ça rapidement dans la dernière vidéo sur la canne ici hop les mélanocytes on va les piocher bim pssst, ils injectent de la mélanine dans le cheveu et le cheveu est coloré la mélanine est un pigment naturel présent chez de nombreux êtres vivants elle donne à vos cheveux elle donne à la peau elle donne à tout en fait la couleur qu'ils ont tout simplement elle nous sert surtout à nous protéger des ultraviolets donc ce qui nous intéresse vraiment dans notre cas de figure, c'est aussi de savoir qu'il existe deux types de mélanine. Le mélanine, c'est des pigments granuleux, E-mélanine, pigment granuleux, donc gros pigment, responsable des teintes foncées. Et on a la phéomélanine qui crée des pigments diffus, tu vois, juste avant on avait E-E, là on a F -F. ça aide à retenir. Qui, elle est responsable des teintes claires. Du coup, c'est la concentration respective de ces deux types de pigments qui vont donner à nos cheveux la couleur qu'ils ont. Et plus tu seras concentré dans les teintes foncées, plus tu seras dans les bases foncées. Plus tu seras concentré dans les teintes diffus, plus tu seras dans les couleurs claires. Et si tu veux vraiment savoir comment elle est synthétisée, ben, je t'invite à revoir la vidéo sur la canicie et le mordançage, juste avant, où on en a parlé, sur le fait que les cheveux vont rechercher... Euh... Va la revoir. Je ne vais pas réexpliquer là. On va passer à l'essentiel. tout premier, à quoi ça sert une précoloration Une précoloration, ça s'appelle... Ça s'applique dans le cas où on veut refoncer une chevelure en réinjectant, avant de colorer le cheveu, des pigments dans le cheveu. Tous les pigments ne font pas le même travail. Donc, ça veut dire que si tu veux mettre des pigments alors que sur une base de 4 alors que ton cheveu est sur une base de 9, tu risques d'avoir de sérieux problèmes et d'avoir juste des sales prises de reflets les bases ne s'installeront pas tout simplement parce qu'on est vraiment perdu en termes de déperdition quand on a, quand on a 3 tons d'écart ça va encore la concentration n'est pas totalement à l'opposé du produit que tu appliques et donc du coup ça ne crée pas de décalage la concentration entre les deux types de mélanine est tellement différente sur un cheveu de base 9 que sur une couleur de base 4 que quand tu vas les associer les deux tu n'obtiendras pas un 4. Et donc, pour obtenir un 4, il va falloir que tu fasses une précoloration. Ta précoloration, elle va dépendre de la couleur sur laquelle tu veux arriver. Euh, si tu veux arriver sur une base 4, eh ben, tu vas devoir précolorer sur une base 4. Si tu veux arriver sur une base 6, tu précoloreras sur une base 6. Ce qu'il faut que tu Maîtrise en premier lieu, c'est ton fond de déco. Parce que souvent, très souvent, euh, quand on précolore le cheveu, c'est sur un cheveu décoloré. Si ton cheveu est décoloré à jaune, ou s'il est décoloré à orange, ou s'il est décoloré à rouge, eh ben, en fonction de la couleur que tu veux appliquer, ce ne sera pas la même chose. Et je t'invite à regarder ce tableau, où tu vois justement les fonds de déco et les bases qui y sont associées. Et si tu vois plus de 4 tons d'écart entre la base que tu veux créer et le fond de déco sur lequel tu pars, il faut que tu fasses une précoloration. C'est aussi simple que ça. Donc, tu calcules ton fond de déco. Tu montes de 4. Si tu es plus haut, il faut faire une précoloration. Si tu es deux tons plus foncé, en vrai, tu n'es pas obligé. Donc, tu réalises ton petit calcul. Tu arrives sur ta base. Et donc, comment on s'y prend et Quel mélange on réalise Pour réaliser ta couleur, euh, là, il va falloir que tu précolores en mélangeant un produit avec la même base et un reflet chaud. Plus tu seras en bas du tableau, jaune, jaune clair, jaune orange plus je te conseille d'utiliser vraiment les reflets rouges, plus tu seras un peu plus haut dans le tableau en fonction des pigments qui existent déjà. Si tu es en orange, orange et rouge, rouge, bon, si tu rouge et que tu dois précolorer, c'est quand même que tu dois y aller. Mais voilà, pour l'idée, tu peux partir sur, des, sur une précoloration un peu plus cuivrée. Comment on applique la précoloration Là, il y a plusieurs écoles. Soit tu... Alors, le mélange, ça reste toujours le même. Tu mélanges donc le calcul que tu viens de faire, ta base plus du 6 ou plus du 4, en fonction de où tu, où tu démarres, que tu mélanges avec de l'eau chaude, voilà, et tu appliques sur le cheveu. Moi, j'applique directement ma coloration sur ma précoloration. Mais je connais plein, plein, plein de coiffeurs et coiffeuses qui rincent leur précoloration avant d'appliquer leur coloration. Je pense qu'ils n'ont pas tort quand tu veux vraiment obtenir une couleur hyper froide en, en résultat. Parce que du coup, vu que tu précolores avec des pigments chauds, euh, si tu dois refroidir, c'est peut-être pas mal d'en ôter un petit peu, ça t'évite d'avoir euh, un mauvais emploi. Donc, ça peut être quelque chose à faire. Et euh, en général, je badigeonne toute la chevelure avec mon produit, enfin partout où je dois euh, réaliser. Et après, j'applique ma coloration. Quand je dois travailler vraiment avec précision, comme une vidéo que j'avais fait pour Airflix, justement, où je réalisais euh, un underlight, eh ben, je vais précolorer au moment où je colore. J'applique ma préco et ma couleur tout de suite derrière. Comme ça, je garde vraiment la précision. Je sais exactement où j'applique. Je pose ma mèche ou je l'isole ou voilà. Et je travaille vraiment comme ça en toute précision. Voilà un petit peu comment euh, moi j'utilise la précoloration. Donc Tu, tu l'appliques dans tous les cas du colorant chaud avec de l'eau chaude que tu mets sur le cheveu qui a besoin d'être précoloré. Ensuite, soit tu le rinces, soit tu ne le rinces pas. Euh, tu peux le travailler localement, tu peux le travailler sur toute la chevelure, tu peux vraiment faire comme tu as envie. Moi, je te donne tous les tips que j'ai, je te donne tout ce que j'ai, là c'est vraiment de l'oral, je t'explique vraiment comment je fais de façon générale, tu prends T'adaptes, tu fais ta petite sauce, tu fais comme tu as envie. Et puis, bah, si tu découvres de nouvelles choses, bah, n'hésite pas à les partager. Et voilà. Donc, euh, j'espère que dans cette vidéo, tu auras vu un petit peu deux, trois trucs sur la précoloration, que ça t'aura plu, que ça t'aura permis de faire une petite piqûre de rappel et que surtout maintenant, quand tu en auras besoin, bah, tu n'hésiteras pas à le faire parce que c'est un service qui est hyper important pour avoir vraiment un beau rendu. Euh, J'illustre un petit peu avec quelques vidéos euh, pour te montrer un petit peu euh, comment je l'ai fait moi dans ce cas de figure là mais c'est pas le seul cas de figure tu peux retrouver aussi de la précoloration dans la vidéo sur l'underlight que tu retrouveras sur Airflix enfin voilà, j'espère que ça t'a plu j'espère que t'as appris plein de choses si t'as des questions n'hésite pas à venir me les poser sur les réseaux sociaux et si t'as pas de questions n'hésite pas à venir me suivre sur les réseaux sociaux donc euh, j'espère que t'as appris des choses euh, pour finir j'aime bien avoir un petit bonus à la fin donc et euh, eh bien là on va parler euh, d'une petite anomalie de couleur alors euh, on va faire mieux je vais te poser une question et puis tu vas venir me donner les réponses euh, sur instagram sur le compte mnha.fr euh, cite moi le nom de deux anomalies de la couleur que tu connais sans chercher sur internet parce que sinon c'est trop facile et, euh, et je ferai gagner un truc je ferai, ouais, je ferai gagner un truc à, à tous ceux qui m'envoient la bonne réponse sur instagram euh, on va réfléchir à un truc sur insta je vous mettrai un petit sondage euh, sur les cadeaux que vous voulez gagner je vous ferai gagner un truc euh, que vous trouverez cool et donc voilà, envoie-moi sur Insta en message privé deux noms d'anomalies de la couleur que tu connais et, euh, et je te ferai gagner un truc, tiens, ça c'est une bonne idée. Donc voilà, je te laisse sur ça, réfléchis bien. En attendant, prends bien soin de toi, mais surtout des cheveux de tes clients. Et je te dis ben à très bientôt pour la prochaine vidéo où là, on va vraiment attaquer un sujet beaucoup plus lourd. Surprise a bientôt, ciao ciao La meilleure façon de me soutenir c'est de liker mes vidéos, de poser toutes tes questions en commentaire, de t'abonner et d'activer la cloche pour les notifications.